Je pense que le métier d'agriculteur, on ne cesse d'évoluer parce qu'on s'adapte au changement, on s'adapte au climat, on s'adapte à ce que veulent, veulent les, consom les consommateurs. Bonjour, je m'appelle Mathilde Duval, j'ai 23 ans, j'habite à Rienaise-Montagne et je travaille dans un GEA, donc un groupement d'employeurs à l'école entre mes parents et mon compagnon, deux fermes différentes. Mes parents ont une ferme de 136 hectares, donc tout en prairie naturelle. À côté, on a une femme auberge, c'est-à-dire un restaurant où on propose de faire déguster la viande salaire. Et on compte 110 vaches salaires, donc les vaches que vous voyez derrière. Donc C'est la race qu'on défend et qu'on est fiers de représenter. C'est la race du territoire. Son berceau principal, c'est le massif central. C'est une race que nos parents, nos grands-parents avaient. C'est une fierté de pouvoir continuer à ce que nos parents ont déjà développé Je crois que ce qu'on aime le plus faire, c'est d'abord ben, euh, les animaux, le contact avec les animaux, mais aussi euh, le, le fait que ce soit nous, euh, notre, euh, on est notre pr propre patron. Quoi. Et c'est nous qui suivons nos axes qu'on a envie de développer. Donc, Par exemple, mes parents, c'était le cas de la Berge. Notre moment, je pense, préféré, c'est quand on met euh, donc, euh, les, euh, les vaches à la mise à l'herbe. C'est toujours un moment stressant et euh, aussi où on a un, un gros moment de fierté, C'est quand donc, on met les vaches euh, qu'elles ont passé six mois à l'intérieur, donc dans des stabilisations et qu'on les sort donc auprès, donc les veaux sont tout nouveaux, ils n'ont jamais vu l'extérieur, ils n'ont jamais vu ces grandes prairies qui s'étendent à eux, et là cette liberté qui s'offre à eux, je pense que c'est l'un des plus beaux moments qu'on partage avec eux, donc quand on ouvre les portes des métaillères, que les veaux partent dehors, rejoignent leur mère, donc un peu perturbés avec les sons des cloches, ces grandes prairies vastes, donc voilà, c'est l'un des moments qu'on préfère je pense en tant qu'agriculteur. c'est qu'on vit avec le réchauffement climatique et plus ça va et plus on s'inquiète de, de notre avenir. Quoi. On passe des sécheresses, des inondations, ce que nos grands-parents ne connaissaient pas autant. Quoi. Donc c'est quand même un, un problème majeur pour nous. Et après, je pense que le métier d'agriculteur, on, on ne cesse d'évoluer. Parce qu'on s'adapte au changement, on s'adapte au climat, on s'adapte à ce que veulent les consommateurs. Ce qui nous fait plutôt -être évoluer, c'est peut-être la rencontre l'été avec les consommateurs, les gens quand ils viennent au restaurant. Et on se rend compte qu'il faut vraiment de nouveau bien communiquer sur notre métier. Parce qu'il y a vraiment un fossé qui s'est créé. Et il faut retrouver cette confiance-là avec le consommateur. Et surtout insister pour que le consommateur mange beaucoup, beaucoup moins de viande, mais de la meilleure qualité et des bons produits. Quoi. Il faut encourager les jeunes parce que les retraites sont basses et remplacées. Les associations laitières commencent vraiment à diminuer et on perd en autonomie alimentaire dans le pays français. Donc c'est important que les jeunes partent dans les campagnes et s'engagent pour sécuriser l'autonomie alimentaire. Les conseils, c'est déjà de bien s'informer. On a passé quelques périodes où on a pas mal mis une image assez néfaste du monde à l'école et qui n'est pas totalement vraie. C'est important que les jeunes s'informent correctement, viennent vers nous agriculteurs pour s'informer et pour maintenant avec toute la possibilité qu'on a, internet, les réseaux, de s'informer correctement et de se rendre compte que c'est important de manger correctement et des bons produits. Parce que c'est vrai que manger un steak végétal qui parvient des Amériques, je ne crois pas que ce soit la solution pour préserver le réchauffement climatique.